Peux-tu décrire la ville où tu as grandi Oui, j'ai grandi à Lyon. C'est une ville qui est située dans la région Rhône-Alpes. Donc c'est à l'est, sud-est de la France, à côté des Alpes, pas loin de la Savoie par exemple, et pas loin de la mer, en plus à 4 heures, 4 5 heures de route. Alors Lyon c'est une ville assez grande, c'est la deuxième plus grande ville de France. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut euh, visiter des musées. C'est aussi une ville où il y a beaucoup d'art. Euh, et puis, est... Lyon est connue pour la cuisine, pour la gastronomie. Il y a beaucoup, beaucoup de restaurants aussi. Alors moi, j'ai grandi dans la banlieue, à l'est de Lyon, euh, dans un quartier où il y a beaucoup d'immeubles. Euh, j'ai grandi à côté d'une école. Et puis, j'ai fait mes études, euh, toutes mes études à, à Lyon, euh, dans le centre de Lyon. Et puis, euh, voilà, j'ai vécu 20 ans. Merci.